Alors, euh, UNA euh, est en fait une, une grande euh, initiative régionale euh, qui est née dans les années 2016 qui n'avait pas encore la forme d'une plateforme d'édition de livres en libre accès. Mais euh, l'idée était venue des différents présidents de, des trois universités de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitaient mieux diffuser euh, leurs livres euh, des, de leur presse universitaire, qui euh, manquaient un petit peu de dynamisme, etc. Donc l'initiative était, était partie sur une simple mutualisation des services. Les années sont passées avec moult réflexions et finalement on est arrivé en 2020 à l'idée de construire quelque chose qui serait, euh, qui viendrait se rajouter à l'offre euh, déjà existante du livre papier commercialisé, qui serait en fait une plateforme de livres en total libre accès, gratuit donc, et qui serait euh, téléchargeable et ces livres-là seraient apportés, expertisés, par ces mêmes presses universitaires qu'on avait contactées euh, dès 2016. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est à presque trois ans d'existence avec euh, de nombreuses collections qui, encore une fois, émanent des presses universitaires de Bordeaux, les presses universitaires de, euh, de Pau et des Pays de la Dour, et les presses universitaires de Limoges. On en est aujourd'hui à euh, un processus qui est bien rodé, c'est-à-dire qu'un euh, auteur, un chercheur, un étudiant, euh, généralement un doctorant ou un docteur déjà, euh, fait une proposition de manuscrit à une des presses que je viens de citer. Euh, ce, ce manuscrit passe en expertise, etc. On choisit de le publier en numérique. Alors pourquoi numérique Parce qu'il euh, a pourra contenir des contenus additionnels. Contenus additionnels, ce sont des annexes, des enrichissements, qu'on on peut appeler aussi ça comme ça, c'est-à-dire des hyperliens, de la vidéo, de l'audio, des podcasts. Euh, voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Et euh, ces manuscrits-là seront expertisés et seront euh, donc confiés à la petite équipe du UNA qui va élaborer le livre. Donc, dans sa matérialité, c'est-à-dire un livre papier, donc euh, avec tout le processus que, euh, identique à ceux de nos de nos, de nos euh, collègues, mais la grosse différence, c'est que une fois que ce livre sera euh, complètement euh, accepté par l'auteur, c'est-à-dire sa dernière euh, la, de la, la version définitive, nous le mettrons en ligne, c'est-à-dire que nous procédons à une nouvelle mise en page qui sera sur HTML et avec la possibilité, évidemment, pour tout un chacun, vous, moi, euh, les étudiants, de, par un simple clic d'arriver sur la publication, lire, cliquer, télécharger, récupérer les bibliographies Zotero, récupérer les vidéos, voilà, et euh, s'enrichir d'une chose nouvelle. C'est une manière de valoriser la recherche autrement. Donc, UNA correspond à Université, au pluriel, Nouvelle-Aquitaine. Édition, nous avons choisi depuis peu de retirer le mot édition euh, avec un S comme il était écrit au départ et comme il était inscrit sur tous nos logos. Maintenant, on parlera plus de l'édition en libre accès qui finalement laisse plus, euh, euh, comment dire, une, on, on, on clarifie euh, le, la fonction de, de la plateforme UNA euh, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, euh, ce sont les maisons d'édition qui, elles, édite les livres et nous, nous, nous ne faisons que produire le, les ouvrages. Donc, voilà. Il y a une raison pour, la, pour laquelle euh, ça nous a paru important. Tout d'abord parce que les auteurs ont besoin de, ce, de la matérialité du livre. On est tous attachés à ça, euh, moi-même qui suis donc responsable de cette plateforme, j'ai fait du livre pendant 27 ans, du livre, du gros livre archéologique, euh, en allant chez les imprimeurs, en discutant papier, euh, couleurs, etc. Comment j'aurais pu, <rire> du jour au lendemain, décider que tout allait se lire sur écran Ça, c'était absolument impossible. Et il y a une, une imp chose importante, c'est que lorsque vous partez euh, sur un salon, que vous partez euh, dans un colloque, comment faire pour parler du livre que l'on a fait. Il euh, n'y a pas d'autre moyen, c'est de le donner euh, à, à regarder, à feuilleter au lecteur, aux passants, et à partir de cette matérialité, lui dire « mais vous avez la version qui est gratuite sur Internet ». Voilà, ça nous a paru important quand même de maintenir euh, un certain nombre de livres papier qui, comme il est écrit dans chacun de nos ouvrages, que ne peut être vendu. Euh, je crois que oui. <rire> euh, je crois qu'on euh, peut se poser la question, en fait, des de, de la, comment dire, de, euh, la variété aujourd'hui de lecture, de mode de lecture. Aujourd'hui, un chercheur euh, va picorer. Il va avoir besoin d'une information immédiate. Il va aller la chercher dans ce qui est le plus rapide. S'il a une bonne bibliothèque, comme ici, il trouvera matière. Mais, tous les, et le, le confin, les confinements nous l'ont prouvé, euh, les bibliothèques ne sont pas toujours ouvertes et elles ne sont pas toujours à proximité. Donc, l'intérêt aussi de proposer euh, à tous, sans accès euh, privilégié, premium, euh, parce qu'on a telle ou telle casquette et que directement vous avez accès à cette recherche-là, euh, et, bien entendu, vous permet ben, d'avoir l'information dans l'immédiat. On ne fait pas... Euh, comment dire On n'est pas en train de dire que ce que l'on fait, A, UNA, est en train de remplacer le reste. C'est simplement que, aussi, on est parti du constat, et ça, les chercheurs le savent, que, euh, par exemple, les actes de colloque qui euh, sont euh, euh, produits en masse dans l'édition scientifique euh, en France et à l'étranger, ne peuvent pas tous être imprimés. Tous ne peuvent pas être commercialisés dans un, le, un sens de rentabilité ou au minimum de rentrer dans ses frais. Donc, c'est une manière de varier, de varier aussi le mode de lecture, mais aussi les modes de production. Donc, je crois qu'on est là dans un modèle de complémentarité entre les presses universitaires, les euh, maisons d'édition qui continuent à faire du beau livre papier qui peut se vendre avec du livre qui sera aussi beau, aussi, mais qui ne se vendra pas et qui pourra être utile de manière peut-être pérenne. L'idée, c'est qu'on euh, part de quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire qu'on est des artisans, en gros. Donc, quand on, on élabore un livre, donc encore une fois, quand il, il arrive de euh, l'expertise, hein, dans ce cas-là, des presses universitaires, on commence à l'élaborer, pierre après pierre. On construit, donc, tout d'abord euh, l'intérieur, la maquette. On va être, dès qu'il y a un doute, on va commencer, on va euh, initier un dialogue avec l'auteur, lui demander s'il préfère telle ou telle chose. Et bien entendu, il n'est pas, il ne va pas pouvoir être totalement capricieux, parce qu'on va devoir le, euh, comment dire, le, le, le, le cadrer en lui disant qu'on a des chartes, chartes graphiques, chartes, chartes de, des normes, etc. Mais quelque part, c'est un va-et-vient entre lui et nous pour arriver à, à élaborer quelque chose qui, quelque part, doit lui ressembler. <rire> et aussi ressembler à l'éditeur qui va le fabriquer. Je pense que c'est une chose qui est importante à retenir, c'est cette idée, effectivement, d'artisanat. Il y a, bien entendu, tout ce qui est en rapport à la couverture, c'est-à-dire au visuel. Qu'est-ce qu'on va vouloir montrer Ici, on est dans quelque chose qui ne va pas être chez un libraire. Mais à l'époque où... Euh, je travaillais pour une maison d'édition qui avait des livres qui devaient être présentés chez Mola ou ailleurs, bien entendu, il fallait faire un effort pour que le livre reste au moins quelques jours <rire> sur une table et pas simplement rangé dans une, dans une étagère. Donc il y a quand même ça. Et après, il y a une chose qui me paraît très importante aussi dans, dans le métier d'éditeur et qui est mon métier quotidien aujourd'hui, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'autant à une époque, la diffusion elle passait par ben, les réseaux de libraire, d'aller voir le libraire, d'être dans les colloques, dans les salons. Aujourd'hui, euh, bien entendu, on fait du libre accès. C'est quand même pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on fait On essaie de faire en sorte que nos livres soient le plus, et de, le plus de résonance euh, sur les réseaux, euh, au sein même de notre plateforme numérique qui, est, euh, qui a été construite en, en version Wordpress, avec tout un tas de métadonnées que l'on a mises en place grâce euh, aussi à notre collaboration avec le SCD, euh, de manière à ce qu'il y ait des moissonnages, donc euh, on faudra chercher peut-être sur le dictionnaire, <rire> moissonnage Google, euh, une forme de balayage euh, de, de, de tous ces euh, serveurs qui pourront euh, bah, faire remonter l'information qu'on est en train d'injecter, de, de manière à ce que la diffusion se fasse le mieux possible. La cerise sur le gâteau, c'est effectivement notre présence encore. Auquel je tiens vraiment, à laquelle je tiens vraiment, la présence sur des euh, colloques ou des, surtout des salons de manière un peu particulière. On est en train d'inventer quelque chose. C'est-à-dire que nous étions il y a peu de temps, il y a trois semaines, au rendez-vous de l'histoire de Blois et au rendez-vous de l'Histoire de Blois, euh, nous étions le seul, euh, la seule, euh, le seul stand qui ne vendait rien, <rire> qui présentait des livres qui ne se vendaient pas. Et avec évidemment euh, des supports euh, de tablettes euh, et autres, de manière à faire envie aux gens, soit pour les chercheurs, de venir euh, travailler avec nous, c'est-à-dire d'écrire des livres euh, à, à, ces, à cette fin-là, ou Évidemment, aux lecteurs de venir et de découvrir toute la recherche qui est, qui est écrite, dans, qui est valorisée dans notre plateforme. La différence euh, qui est vraiment importante, c'est que une fois qu'on a édité un livre sur la plateforme UNA, euh, tout nous incombe. C'est-à-dire que ce n'est pas un libraire qui va s'occuper de. Euh, de, de commercialiser, de diffuser, de faire de la publicité pour nous. Euh, nous, il faut qu'on continue, qu continue à faire euh, vivre le livre. D'ailleurs, au tout début de la plateforme UNA, on parlait de euh, système évolutif, de livre évolutif. Alors, euh, évidemment, le livre papier ne va pas évoluer. Cette version-là restera cette version-là qui sera la version 1. En revanche, la version qui sera en HTML sur la plateforme pourra tout à fait évoluer dans le sens des enrichissements. Et ça, c'est notre travail. C'est-à-dire que continuellement, si vous rajoutez de l'enrichissement, vous le faites savoir. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je pense que les deux sont assez chronophages, mais en même temps font totalement partie de notre travail. Ça, c'est sûr. Je pense que ce qui me plaît, effectivement, euh, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, le contact humain, c'est indéniable. Le contact humain et les surprises d'avoir euh, à, à, à refaire quelque chose de nouveau chaque jour. Chaque projet éditorial est une nouvelle aventure. Donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir faire quasiment table rase de tout ce qu'on sait pour rebâtir avec euh, le chercheur, avec, euh, voilà, avec tes différents euh, collègues. Euh, je pense que c'est une chose qui me, qui vraiment vissait au corps, euh, qui, euh, qui, qui me donne envie encore d'avancer. Euh, ça, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, il y a une chose très importante, euh, que je n'avais pas calculée peut-être les années précédentes euh, dans une maison d'édition qui était bien... Euh, comment dire, bien cadré, euh, voilà, qui avait ces thématiques euh, qui étaient toujours les mêmes puisque liées à un centre de recherche. Aujourd'hui, le gros intérêt de UNA, c'est que finalement, on, on couvre tous les champs de sciences humaines et sociales. Et, euh, et donc, je rencontre euh, des juristes, je rencontre des personnes qui travaillent euh, sur le handicap, je travaille sur des personnes qui travaillent sur la Renaissance, euh, des archéologues, bien entendu, parce que je ne les ai quand même pas lâchés comme ça du jour au lendemain, euh, des historiens, des géographes, voilà, et en plus de ça, travailler, collaborer, monter un projet avec euh, des presses qui ne se ressemblent absolument pas, qui ont une, une identité forte, une histoire, un catalogue euh, qu'ils défendent, et je trouve que tout cet esprit collaboratif est extrêmement intéressant. Voilà, Et euh, je pense que, bien entendu, ce qui est dans la nouveauté euh, aussi euh, de mes nouvelles fonctions UNA, c'est aussi cette ambition euh, que ben, la recherche est disponible, euh, peut être disponible à tous, euh, qu'elle est accessible à tous. Euh, et euh, c'est vrai qu'un des gros chantiers de l'année prochaine, par exemple, est justement de rendre le site internet totalement accessible aux personnes empêchées. Et donc ça, c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc je pense que ce sont ces objectifs qui euh, qui nous permettent d'avancer et de d'élaborer de, encore des choses nouvelles. Euh, voilà. Euh, je ne dis pas que notre ambition elle est euh, surdimensionnée, mais à notre échelle, à, à l'échelle. Euh, régional, je pense qu'on euh, a, on a les moyens de faire quand même quelque chose de bien et qui me passionne, bien entendu. <rire> euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que finalement, on est en train d'inventer un livre nouveau. Et ça, euh, tout le monde n'est pas prêt à ça. Moi-même, hein. euh, je veux dire, euh, chaque jour, j'apprends des choses nouvelles. Euh, par exemple, euh, on a une collection qui s'appelle Santé en contexte, qui est euh, portée par euh, euh, les presses universitaires de Bordeaux. Et euh, cette collection euh, se dédie à plusieurs livres sur l'handicap, la dyslexie, sur le, les maladies au sein du euh, dans, le, dans le milieu du travail, dans le milieu universitaire, etc. Euh, et... Euh, on voudrait utiliser cette collection comme une forme de, de, de modèle euh, pour justement faire que euh, euh, toutes les polices soient accessibles, que, euh, tous les textes, que les textes ne soient pas justifiés. Donc ça va choquer plus d'un. Parce que pour les personnes qui sont effectivement dyslexiques, c'est vraiment très compliqué de suivre un texte qui est justifié. Donc, c'est des petites choses qui vont nous, nous obliger, qui vont m'obliger à plus communiquer, à plus être pédagogue auprès des auteurs et des utilisateurs. Ça, c'est certain. Mais bon, ça fait partie aussi des, des grands intérêts de, <rire> de ce travail. Euh, donc, euh, donc je peux dire que je suis quand même une ancienne, euh, <rire> je suis une personne qui, un agent euh, depuis euh, euh, de nombreuses années, née presque 30 ans à l'université Bordeaux-Montaigne, euh, que j'avais un parcours plutôt de communicante, euh, que j'ai fait euh, un, une licence d'histoire euh, entre Toulouse et ici et que finalement ben, dans les années 90, fin des années 90 on avait l'opportunité de rentrer quand même par une petite porte et avec beaucoup d'enthousiasme <rire> et euh, j'ai appris le métier. Sur le tas, je suis une totale autodidacte et euh, c'est vrai que je suis heureuse euh, effectivement d'avoir passé enfin un diplôme qui correspond euh, à, euh, à, mon, à mes acquis d'expérience depuis peu. Et je pense que l'intérêt euh, pour l'édition scientifique et pour la chose publique, est venue en fait au fur et à mesure de l'expérience donc je suis restée pendant euh, presque 26 ans à euh, comme éditrice euh, scientifique aux éditions Ozonus au donc à l'institut de recherche Ozonus et que j'ai beaucoup appris au contact de chercheurs au quotidien et qui est avec une très grande liberté de, de, de comment dire de d'exécution et de travail qui m'a permis aussi de rencontrer des d'aller sur le terrain, d'être sur le chantier de fouille et de, de me rendre compte que ce que l'on produit ici, là, n'est que le résultat de recherche. Et que cette recherche, si on est absolument radicalement euh, coupé d'elle, euh, je pense qu'on n'arrivera pas à faire du livre. Donc l'idée m'est venue, euh, je pense la, déjà l'année dernière, de... Euh, euh, de, effectivement de valider, c'est exactement le terme, hein, de valider euh, mon expertise euh, dans ce domaine et euh, mon expérience. Euh, D'autant que j'avais été en capacité euh, de relever euh, la mission qui m'avait été euh, confiée, de créer cette plateforme. Euh, je pense que si ça avait été un échec, <rire> je ne me serais pas lancé dans une validation d'acquis d'expérience. Mais euh, j'ai ressenti vraiment le besoin d'une forme de légitimité aussi, de me dire, ben voilà, je n'ai pas uniquement créé mon propre métier, euh, je me suis adaptée à euh, des circonstances, euh, j'ai euh, créé quelque chose de nouveau, et euh, toujours avec l'aide de multiples partenaires euh, et dans le master que j'ai euh, donc écrit euh, je rends hommage d'une certaine manière à toute cette chaîne éditoriale euh, qui part de la, de la relation avec l'auteur à la relation en équipe, parce que c'est un travail d'équipe, à l'impression, à, à toute cette prolongation sur la diffusion et enfin, la, la distribution et la commercialisation. Et pour finir, évidemment, euh, cette nou ce nouveau rôle euh, qui est d'être éditeur numérique en libre accès. Euh, je me suis lancé euh, ce défi aussi parce que, euh, non pas parce que j'avais du temps à perdre, <rire> loin de là, mais parce que je, je pense que lorsque... Tu formes pendant des années des étudiants, tu les coaches, tu les accompagnes à trouver un métier que souvent ils ont trouvé, euh, ce qui est une bonne chose. Euh, quelque part tu te dis, oh ben voilà, euh, eux ils ont un master et toi tu n'en as pas. Et donc je pense qu'effectivement tout le monde est capable de ça. Euh, moi je me suis lancée dans la vie active et je crois que j'ai fait vraiment un bon choix. Mais arrive un moment euh, où à plus de 50 ans, tu te dis, bah, finalement, je n'ai rien à, à perdre. J'ai absolument tout à gagner à avoir euh, un master et, euh, et, et, et, et que ça corresponde évidemment à ton métier. Enfin, ça, c'est clair. Oui, c'est très important et je l'ai appris au fur et à mesure. Euh, je, euh, cet attachement à, à la chose publique, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, me paraît important parce qu'effectivement, euh, on est en, en une forme d'engagement de, euh, de, et de responsabilité qui, qui est tout à fait autre que si on était, je pense, dans une, dans une, une entreprise privée. Euh, ce ne serait pas du tout la même chose. Euh, je mets de côté le fait qu'il y a une forme de tranquillité aussi d'esprit, de, de, du fait d'être titulaire, d'avoir un poste d'éditeur scientifique dans une université, voilà. Mais euh, en même temps, euh, ce n'est euh, pas un confort. Euh, pour moi, c'est une forme de défi quotidien, de dire voilà, finalement la difficulté est encore plus difficile parce que euh, peut-être que l'édition scientifique publique est connotée, que parce qu'on ne vend pas bien, parce qu'on fait des livres trop sérieux, euh, on, finalement, il y a moins d'engagement. Mais je pense que c'est au contraire une forme de, comment dire, de, de, de, de motivation supplémentaire euh, qui, euh, pour aller, pour franchir d'autres frontières, l'engagement public, la fonction publique, à mon avis, a un rôle à jouer très important dans ce lien qu'elle peut apporter qu'elle peut avoir ce rôle vraiment primordial vis-à-vis euh, -vis de la société civile, que l'on appellera grand public ou public élargi. Et je pense que nous, en tant qu'éditeurs scientifiques, on a réellement une, une grande responsabilité à dire oui, nous acceptons des livres très savants, oui, nous les mettons en page, oui, nous les préparons, mais nous le faisons pour qui Parce que oui, on peut le faire pour le même chercheur qui nous, a, qui nous a donné le manuscrit. Mais pas que. Ce qui est important, c'est que justement, quelqu'un qui n'a absolument pas accès à la recherche, qui ne franchira pas les portes de l'université, découvre complètement par hasard, le site de UNA et donc les euh, ouvrages euh, édités par les presses universitaires par un, un biais, par une fenêtre qui sera différente. Peut-être par le biais d'une vidéo, peut-être par un article qui va l'accrocher, la, peut-être par une image qu'il pourra zoomer, peut-être par, par d'autres choses qu'il va découvrir, un, un, un grain un tout petit peu de manière ludique peut-être, mais en tous les cas il aura un accès à la recherche. Voilà, ça serait une manière vraiment de rendre euh, la fonction euh, de l'éditeur public vraiment totalement euh, épanouie. <rire>